Alors, euh, tout à l'heure, on a vu euh, différentes choses, hein, les calques, par exemple, comment on va valoriser, le, euh, quel calque, euh, comment, on, comment on organise son travail, hein, avec les, les, les cadenas, les yeux qui permettent d'afficher son travail ou de ne pas l'afficher, tout simplement. Euh, nous avons vu aussi comment modifier une image avec euh, le clic droit, hein, clic droit qui est ici droit qui me permet de, comment, de, bah de de de de privilégier un certain nombre de choses là, par exemple l'ajustement de l'image et plein de plein d'autres formats de plein d'autres systèmes de d'aide au travail donc euh, alors là maintenant je vais réinsister sur quelque chose d'absolument capital c'est euh, les règles donc vous avez vu que lorsque je mets sur page j'avais construit des règles. Donc là c'est ma maquette. Je pourrais très bien par exemple euh, rajouter une nouvelle règle. Alors comment je fais pour rajouter une nouvelle règle bah, Je vais sur la règle à, à gauche par exemple. Je clique et je tire. Voilà. Ce qui me permet euh, de l'ajuster et de lui donner une position. Alors cette position peut être beaucoup plus précise. Si je vais dans ah, fenêtre et je vais dans euh, outils, il doit y avoir des outils de transformation, et je ne les vois pas, donc, euh, il doit être, euh, si je clique dessus, sur mon... sur Et là, je dois avoir euh, la, la position de ma euh, règle. Donc, si je peux la mettre à 120, par exemple, vous allez voir qu'elle va bouger. Voilà. Elle va bouger à 130. Regardez bien, vous voyez bien, je suis là-haut, hein. 150. Alors, où est le point zéro ben, Le point 0 est ici. Le point zéro est, suivez bien la souris, le point 0 est ici, mais je peux le bouger. Ce que je fais, c'est que je vais au, au coin où les deux règles se, se touchent et j'attrape mon point zéro, je le glisse et je le dépose. Alors souvent je fais ça parce que c'est très utile. Si je veux euh, avoir des informations euh, semblables, par exemple si je veux que ça, que cette, euh, que cette ligne de position soit à un certain endroit, là par exemple je vais la mettre à 90, précisément, et euh, je vais en créer une autre qui va être à moins 90, moins 90. Puisque ces deux lignes sont en face et la ligne de symétrie, bah, c'est le centre de mon document. Alors c'est très très utile parce que par exemple, si je vais euh, retourner sur mes images, je retourne sur ma maquette et si je modifie cette image très rapidement sur Photoshop, je vais la prendre non plus avec euh, je suis retourné sur photoshop, j'efface ma programmation et je vais simplement garder cette image, la recadrer précisément sous sa forme habituelle. Voilà, je la sauve et je retourne sur InDesign. Vous voyez qu'elle a été recadrée et là si je veux euh, la positionner je l'attrape comme ça et je peux très bien la positionner avec le système magnétique qui va me permettre de euh, l'agencer et toutes les images de ma maquette vont pouvoir être bien positionnées au même endroit donc ça me permettra de fabriquer ce qu'on pourrait dire un, une feuille de style finalement c'est tout, tout tout sera la, de la même façon euh, tout sera installé de la même façon ajuster voilà donc vous voyez que là j'ai un bord tournant blanc que je vais effacer toujours avec euh, le même moyen modifié avec photoshop et là je vais chercher mon image Voilà, je la sauve, je la, je la ferme, je la ferme, CTRL-V, CTRL-V, c'est toujours très utile. Et là, vous voyez que ça tombe pile poil euh, si j'étais au bon format euh, de, de ce bloc. On voit que le bloc... Euh, donc, regardez toujours les mesures, faites bien attention à ça. Ensuite, il y a un autre truc qui est très très utile dans les positionnements, c'est là où vous avez votre point de référence. Le point de référence, ça peut être le milieu, ça peut être en bas. Par exemple, là, si je me mets sur ce point de référence qui est en haut à gauche de mon image, je vais plutôt prendre celle-ci d'ailleurs. Voilà, je vais ajustement, ajuster le bloc proportionnellement. Voilà. Voilà, si je veux l'ajuster... Euh, un autre point, bah, ce que je fais, c'est que, si, par exemple, si je voulais, si mon point 0,0 0 était ailleurs, si je mets 0, 0 vous voyez que mon image tombe pile poil au point 0,0, 0, tout simplement. Donc, euh, regardez, essayez ce, ce système-là. C'est vraiment très pratique, et euh, voilà. Et vous pouvez euh, vraiment travailler de façon très précise. N'oubliez pas aussi autre chose qui est assez drôle pour aller vite. Si vous devez mettre plein d'images, vous appuyez sur Alt, vous tirez, clic gauche, vous tirez, clic gauche, Alt, clic gauche, et vous mettez les images les unes derrière les autres. Et si vous voulez les mettre équidistantes, euh, vous allez avec l'outil de distribution qui est ici. Et voilà, tout simplement. Alors là, c'est très pratique parce que ça me permet ensuite de faire CTRL-D. Et je vais chercher une image ailleurs. Je fais CTRL-D. Et je vais avoir une autre image. Voilà, tout simplement. Vous voyez qu'on peut travailler extrêmement rapidement. Alors, euh, de même que je vais utiliser ALT. Et je vais positionner... Mon texte d'aplomb, alors j'ai j'ai activé les magnétismes. Alors pour activer les magnétismes, on va dans affichage et doit y avoir c'est dans extra ou performance d'affichage euh, gris et repères. Voilà, magnétisme des repères, gris et repères, magnétisme et des repères, voilà, tout simplement. Masquer les repères, verrouiller les repères. Etc. Donc regardez bien tout ça, vous l'essayez, vous, vous découvrez des choses magnifiques et très très utiles, d'une grande efficacité. Alors euh, bah, je vais continuer, je vais par exemple faire, voilà, ça, être, euh, ça me permet d'avoir une maquette à peu près satisfaisante. Et ensuite euh, bah, je fais CTRL ALT C pour que mes blocs texte tombent pile poil. Tout simplement donc euh, je continue comme ça voilà c'est de c'est assez efficace et ça permet de, bah, de faire que InDesign est presque une sorte de jeu dans lequel on peut mettre à peu près les images comme on veut voilà. donc n'oubliez pas l'outil distribution je clique j'appuie sur majuscule, j'en clique un autre je clique le troisième, ils sont tous pris en même temps, parce que j'ai appuyé sur majuscule en faisant mon clic gauche, et je fais distribution. Et voilà, et il me le positionne euh, correctement dans ma page. Voilà. Ensuite, euh, maintenant, vous êtes aperçu que c'est pas un 8 pages, mais c'est un 12 pages dont vous avez besoin. Alors qu'est-ce que vous faites ben, Vous faites ça. Vous, cliquez, vous allez dans votre gabarit, vous cliquez les deux, toujours en gardant majuscule enfoncé, et vous faites... Vous tirez et vous déposez. Drag and drop. Et on recommence. Drag and drop. Voilà. Et là, j'ai respecté la structure puisque j'ai euh, 12 pages. Donc, je suis sur un multiple de je suis sur un multiple de 4. Un recto verso, deux recto verso. Donc, c'est parfait. Et je vais, par exemple, chercher une nouvelle image. Par exemple, une image qui est horizontale. voilà et je vais la positionner dans ma page voilà donc euh, je me retrouve avec une double page et ensuite euh, bah, comme j'ai une double page en fin de en, à la fin je vais aussi chercher euh, je vois pas. Voilà. Euh, Je vais chercher euh, une autre. Euh, alors là, je suis sur, ma, sur mon image de quatrième de, de couverture, et là, je vais dans les styles de caractères style de paragraphe pardon et euh, je vais mettre texte courant alors là ça va pas du tout donc euh, bah, qu'est ce que je fais bah, je crée un nouveau style nouveau style de paragraphe que je vais appeler euh, annotation et là je vais chercher une typo un peu plus grosse probablement en italique non en bold ou alors autre chose allez on va chercher ça enclin gothique Acumin, déjà vu sens bah je vais essayer ça bold et voilà et là je vais cliquer sur annotation alors, vous voyez que je le range, je range euh, et la annotation et je vais le mettre comme ça, contrôle et je le déplace et je le mets au, au, au bout. Et là, je vais chercher une, ima, une illustration pour la fin, assez élégante. Voilà. Positionne. Voilà. Donc, euh, bah, je vais pouvoir agrandir mon image puisque est... oui, vous vous, dans une maquette, vous pouvez utiliser naturellement les images à, de façon, je dirais, pour créer une dynamique, une dynamique visuelle. Hein, C'est typiquement ce que faisait Bazooka. Sachant que je ne suis pas prof de graphisme, hein, je ne suis pas un bon graphiste, mais je vous montre simplement comment utiliser ce, ce logiciel. Donc là, j'ai besoin de mettre une autre image où je pourrais mettre du texte. Tiens, bah, par exemple, on, on a du texte en masse. Donc qu'est-ce que je fais bah, Je fais ça. Je, je sais que tout mon texte doit tomber là-dedans. Donc je remplis en texte de substitution. Et je multiplie. Voilà. Il y a le texte théorique. Donc là, ça fait que je commence avec une belle illustration. Je dis ce que c'est. J'ai un texte d'introduction avec quelques exemples. J'ai après euh, des... une série de textes, euh, images euh, sériées. C'est sans grande imagination. Ensuite, j'ai des grandes images avec des explications. Enfin, le texte théorique. Une image euh, complète sans explication et la quatrième de couverture. Et voilà que ma maquette est faite assez rapidement. Euh, bah, il ne me reste plus que soit j je sais la quantité de texte qu'il y a. Et ça, on le sait grâce aux statistiques. On a un module de statistiques. Alors, je ne sais pas où il est. Mais euh, il faudrait que je cherche. Mais euh, c'est affichage, peut-être, gris, statistiques. C'est peut-être dans texte. Texte a priori euh, on doit avoir un, un élément qui donne des informations sur les euh, statistiques savoir la quantité de texte qu'il y a bon je regarderai ça pour plus tard mais vous voilà normalement vous avez euh, si vous êtes sur euh, sur google et que vous avez mis tous vos textes euh, vous pouvez euh, aisément euh, tout compléter Naturellement, il faut que je mette en texte courant. Voilà, puisque j'avais choisi texte courant. Texte courant. Et vous voyez que comme la typographie de mon texte courant n'est pas la même, vous avez un petit truc qui, qui est assez intéressant, qui apparaît en bas à droite, si je zoome. Alors, qu'est-ce que je viens de faire Je vais faire CTRL+, et là, je prends barre espace, et clique gauche et je tire et ça me permet de voir mieux et là qu'est ce que je vois ben, je vois que j'ai un petit plus parce que j'ai trop de texte maintenant alors qu'est ce que je fais ben, je clique dessus et là il met le texte supplémentaire et je vais pouvoir le placer voilà donc c'est pas, pas dramatique donc ce texte supplémentaire me gêne un peu, alors qu'est-ce que je vais faire bah, je, vais je, vais, je vais travailler la composition de la typographie. Alors ça, vous verrez ça avec Sonia et Gilles. Euh, voilà, euh, moi je ne je fais pas ce truc-là, je, je, je déteste le faire, c'est toujours très compliqué pour moi, c'est atroce. C'est typiquement le travail du graphiste de pouvoir fabriquer de très beaux pavés euh, qui soient visuellement satisfaisants et dans lequel il y a euh, très peu de troncature dans euh, la typographie, dans les, dans les textes, dans les mots, et que les mots ne sont pas abîmés et que tout tombe correctement. Et là, c'est euh, une expertise que je sur laquelle euh, mes compétences sont limites. Donc, euh, voilà. A priori, quand vous avez ce genre de choses et que vous êtes un peu feignant, vous devez aller vite. Vous pouvez aussi utiliser euh, la composition en drapeau, qui sera euh, effectivement beaucoup plus simple et qui vous évitera euh, d'avoir euh, toute la difficulté des retours, en, des retours de texte. Mais on voit que ce n'est pas aussi joli qu'un euh, pavé typographique euh, complet. Voilà. Donc quand vous voyez le petit plus qui est ici, vous savez que vous avez du texte en plus et il vous le dira, le logiciel vous le dira, quand vous allez faire votre export, il va vous dire à certaines pages, il y a euh, du texte en plus. Voilà. Donc euh, je pense que... Vous en savez déjà beaucoup beaucoup, vous savez à peu près tout ce que je sais sur InDesign et ça me permet de travailler, de faire des petites éditions assez rapidement, des fanzines ou des choses comme ça, et euh, voilà quoi, sans être un grand expert. En faire beaucoup, euh, en faire systématiquement, c'est des PDF, les PDF c'est très utile parce que vous pouvez euh, les mettre en ligne, donc euh, quand vous ne pouvez pas imprimer vos documents, bah, vous pouvez déjà les diffuser et, euh, et vous pouvez les conserver sur Google Drive, ce qui est très pratique. Voilà.